Salut à toutes et tous. Voici une première photographie de mon calendrier 2021. J'observais ce pêcheur en train d'écoper et de ramer avant de me rendre compte qu'il rentrait sur la côte. Un de ses collègues l'attendait sur la plage pour l'aider à ranger le bateau dont l'avant était plein de poissons quand une cliente très réactive les abordait pour les négocier. Leurs gestes mutuels montraient un désaccord net. Alors que la dame était toujours sur leur trajectoire, ils se mirent de nouveau à avancer comme pour clôturer la négociation qui semblait toujours en cours. Elle reprenait son chemin, bredu pour cette fois. Et les vagues qui n'avaient jamais cessé de rythmer cette chorégraphie reprenaient le premier rôle. Je reviens bientôt avec une autre photographie. En attendant, vos précommandes sont les bienvenues sur les lesracinesdubaobab.com dans le marché. Prenez soin de vous, des vôtres et des gens que vous croisez dans vos vies.